Bonjour, mes chers élèves euh, de la classe euh, C1 et d'autres classes aussi. Bienvenue tout le monde sur votre chaîne euh, Je Alors, aujourd'hui, toujours avec euh, la reprise, le soutien, je vais vous proposer des activités de soutien et d'approfondissement. Par exemple, ici, Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez souligner les adjectifs qualificatifs dans les coupes du nom. Et vous allez souligner en bleu les lettres qui transcrivent le son chez. Et en rouge, celles qui transcrivent le son f. Et compléter les phrases avec les verbes proposés, puis écrire l'infinitif qui convient soit être, soit voir. Approfondissement. Et dans le texte ci-dessous. Souligne les adjectifs qualificatifs, d'accord Ici, vous avez des images. Elles vont remplir par des noms. Et voici des phrases au présent. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez écrire ou passer composé. Alors, ce sont des activités réservées uniquement pour la classe c 1 Si vous avez un, votre cahier d'activité, prenez une 78. Faites le travail et on va corriger après. Pour les autres classes, il vaut mieux de suivre avec moi. Cette vidéo est dédiée à tout le monde. Euh, je vous propose maintenant la correction. Ici, euh, je viens de souligner. Les adjectifs qualificatifs dans les groupes du nom C-12. Je lis d'abord ces groupes. Euh, ce groupe de... Un chien méchant, La grosse poule. Une petite souris. Un serpent endormi. Le chat noir... Ce flamand rose, les araignée. une vieille chair. Alors je salue les adjectifs qualificatifs dans les groupes du nom. Par exemple, ici méchant. Alors méchant. Grosse. Petite. Endormi. Noir, rose, énorme, vieille, un chien méchant, la grosse poule, une petite souris, un serpent endormi, le chat noir, ce flamand rose. L'homme, araignée, une vieille chair. Je souligne en bleu les lettres qui transcrivent le son « ché » et en rouge celles qui transcrivent le son « feu. Par exemple ici, on dit « un éléphant ».« Un éléphant ».« éléphant. C'est la même chose ici. « Un phoque » un phasme un phasme alors ici donc, euh, par exemple il y a un cheval une vache une perruche un hibou il n'y a pas de ch un hibou et un Alors, un éléphant un foc et la phrase, c'est le son f, le sens par exemple, un cheval, une vache, une perruche. Je complète les phrases avec les verbes proposés, puis écris l'infinitif qui convient, être ou avoir. Alors, normalement, on dit en U, c'est le verbe avoir. A eu, c'est le verbe avoir aussi. Et été, et avoir été, c'est le verbe être. Est-ce que tout le monde a bien compris C'est le passé composé du verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Le participe passé c'est eu, c'est écrit avec eu. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Été, c'est le participe ici c'est été. Alors mon chien a eu des puces. Les antilopes ont eu peur du lion. Nous avons été sévres par cet animal. J'ai été effrayé par cette couverture. Alors, on a déjà vu que a eu ont eu, c'est le verbe avoir. Et nous avons été j été, c'est le verbe. Mmh, normalement, c est, c est, normalement, ce sont des verbes passé composés. Hmm? On passe à autre chose. Et maintenant, la, la partie de l'approfondissement. Dans le texte ci-dessous, « En cette grande forêt vivent les singes agiles. Ils s'accrochent aux autres branches avec leur langue queue. Ils poussent des cris perçants qui font peur aux oiseaux colorés. Je suis les adjectifs qualificatifs. On a déjà fait ça. Par exemple, ici, grande. Dans cette grande forêt. Vivent des singes agiles. Agiles. Hum? Cette grande forêt. Grande. Des singes agiles, agiles, ils s'accrochent aux hautes branches hautes avec leur langue longue Ils poussent des cris perçants perçants qui font peur aux oiseaux colorés colorés. Alors il y a ici le mot grand, agile, haute. Langue, persan et colorant. Alors, euh, on continue ici. Les mots correspondant aux images ci-dessous commencent tous par la lettre H. Écris-les en aidant des dictionnaires c'est nécessaire. Par exemple, euh, on écrit ici RSA. Rondelle. Hippopotam. Hippocamp. Hum. Toujours avec la lettre H. Hirondette, hein? Hippopotam, Hippocamp. Récent, 10 Hirondel, Hippopocam, euh, Qu'est-ce qu'il reste ici? Voilà. Voici des phrases au présent. Écris-le au passé composé. Euh, tu as un chien. La chatte a des petits. Nous sommes contents de les caresser. On dit tu as eu un chien. Le verbe ici c'est le verbe avoir au passé composé. La chatte a eu des petits. Et nous avons été contents de les caresser. C'est le verbe être, pas composé. Tu as eu un chien. La chatte a eu des petits. Et nous avons été contents de les caresser. Voilà. Euh, C'est tout pour le moment. Toujours avec cette semaine de soutien et d'approfondissement. C'est une sorte de reprise pour la classe de C1. Et pour d'autres classes aussi. Merci de votre, merci d'être euh, toujours fidèle à notre chaîne Jeux Et rendez-vous donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, au revoir, et à la prochaine.